Bon, je m'appelle Neus, euh, je viens de Valence, de l'Espagne, et euh, je suis venue dans le secteur associatif, dans le secteur de, euh, de migration et de coopération internationale. J'étais dans une organisation sur uh, ce thème et, et j'ai travaillé pour, pour différentes organisations et euh, depuis deux ans... Et je suis venue à Valenciennes-Commons. Ils il, il venaient pour, pour voir une autre manière de, de faire la politique. Et euh, on, on a gagné l'année dernière, en 2015, à Valence. Et maintenant, je suis en train de travailler dans le groupe municipal, dans la ville, comme un assesseur. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. Assesseura. De la, de la démarche, comment fait-on pour euh, à un moment prendre en main un certain nombre de choses en étant un acteur local, euh, associatif, de euh, prendre des initiatives euh, dans un cadre collectif militant et puis à un moment euh, de décider euh, collectivement euh, d'aller euh, vers l'élection et, et de participer euh, aux institutions dans un contexte où il y avait un, un véritable ras-le-bol euh, avec euh, le monde de la politique, comme c'était euh, le cas en Espagne et en Barcelone plus particulièrement. Donc nous avons décidé que nous n'allions pas utiliser une langue de bois codée, nous n'allions pas aborder des sujets qui, qui étaient complètement déconnectés avec le quotidien des, des gens, des citoyens. Et euh, le parti pris a été d'aborder euh, euh, les sujets qui concernent vraiment les citoyens, les citoyens et avec un, un langage qui leur parle également. On croit que la, que la ville, c'est le, le meilleur espace pour transformer la, la réalité. Si tu peux transformer ton réalité proche, ce sera plus facile de transformer le monde. Comme ça, on parle des micro et macro. On parle des local, on parle, de, on parle de global. Comme ça, on croit que, le, que le, la ville, c'est le. C'est l'espace de la citoyenne, on passe toute la vie, c'est la quotidiennité de tout le monde et pour ça les plateformes municipalistes sont créé pour avoir cet espace et pour créer des politiques concrètes pour la citoyenne. Et pour améliorer les, les conditions de vie, pour améliorer sont importants pour pour eux comme les les quartiers non parce que les quartiers c'est c'est l'espace où tu où tu fais tout, toute ton vie les commerces c'est euh, pas les, les, les mobilités les transports et euh, les le vert l'espace vert que tu que tu as les quartiers les nettoyer de, de la ville, tout ça, c'est des compétences qui t'affectent, que, que c'est vraiment uh, directement à la personne, à la population qui que, que vit, que vit dans une ville. Nous sommes allés dans une petite commune de France, qui avait une saillant, saillant une euh, petite commune perdue euh, au fin fond de la France, qui, euh, euh, dans laquelle l'équipe municipale a été élue non pas sur un projet, mais simplement sur une méthode de travail. Est-ce que pour vous, c'est ça qu'il faut d'abord mettre en avant Est-ce que c'est ça qui va fédérer les citoyens Et est-ce qu'il ne faut pas, une enfin, fois bien sûr qu'on a défini une plateforme commune sur, sur des valeurs, d'écologie, euh, le féminisme, etc. Est-ce que c'est pas ça qui vous a paraît être aujourd'hui primordial pour fédérer euh, cette, euh, cette politique euh, citoyenne que vous essayez de, de mettre en place et cela nous conduit à un deuxième élément une deuxième partie qui est euh, l'idée de euh, démocratie radicale très souvent on dit que le citoyen n'est pas intéressé par la politique qu'il est complètement désenchanté euh, en général et ce n'est pas vrai euh, les études sur la culture politique, sur la politique euh, en fait affirme que euh, les citoyens sont bien euh, intéressés par la politique, ils ne sont pas intéressés en revanche euh, par la manière dont la politique euh, est faite dans la plupart des pays. Qui plus est, euh, L'État, les pouvoirs publics n'est pas le seul lieu où un changement peut être euh, provoqué, généré, euh, créé. Cela ne veut pas dire euh, qu'il faille euh, délaisser euh, la dimension euh, nationale, euh, étatique. Mais euh, travailler uniquement euh, de cette manière, sans travailler avec des associations ancrées sur le terrain, euh, ne nous permettrait pas, ou euh, ferait qu'on serait un peu déconnecté de la réalité. Mais c'est plus important pour moi, euh, rêve, les rêves, les impressions et les débats des de, de gens. No? Qu'est-ce que les expectatives qu'on qu a créées avec euh, cette claquement municipaliste. Euh, pour moi c'est important euh, sortir de, de, de Valence, aller à un autre euh, lieu, euh, écouter qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il qu qu y a, structurer un petit peu les idées et, et re, re, retourner à Valence avec les expériences de, de, notre, de notre personne ou des plateformes municipalistes de l'Espagne ou de notre mouvement social qui vient ici, demain ou aujourd'hui pour entendre, euh, pour comprendre la même chose, que si, euh, si tu peux changer le local, tu peux changer le global. Et comme ça, euh, c'est important de, de, de voir toujours le niveau global et le niveau local.